Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui. On va faire la dégustation numéro 13, le Quantum Cush. Toujours un plaisir, cette semaine j'ai rencontré Mathieu, un abonné qui m'a remis trois variétés de cannabis. Euh, vraiment content, merci, toujours un plaisir de te rencontrer, toujours des bonnes conversations. C'est lui qui m'avait remis le Pineapple Express il y a quelques semaines, puis que j'avais vraiment aimé, très goûteux, très fruité, euh, ananas, mangue, là, vraiment exotique, ça, ça goûtait vraiment. Euh, j'ai le Quantum Couch, il est dans mon grinder, j'ai commencé à le grinder, puis j'ai recommencé la vidéo, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est la bonne, Quantum Couch, ça sent le couche, euh, un peu moins fort, euh, des pink couches, euh, des, des, des, des variétés là, de couches que j'ai essayé dernièrement. Euh, un goût de couche avec un petit peu terreux, mais euh, vraiment super bon. J'ai fumé un joint là, euh, il y a à peu près là, euh, 5 heures de temps. Donc, euh, je distance mes joints, c'est quand même bon. Et là, on va utiliser, on va y aller avec un Rizla. J'ai fait un peu de recherche là, sur euh, les flics pour voir un peu le Quantum Kush. Euh, C'était quoi là, les, les, les, le, le croisement là, Quel cannabis qu'ils ont pris pour arriver à ce produit-là Eh bien, écoutez, on ne connaît pas beaucoup les variétés euh, qui ont fait le Quantum Kush à Winman. Je vais vous les dire. Ils ont pris du Time Wreck avec du Sweet Irish Kush. Euh, le Sweet Irish Kush, j'ai pas été capable de le trouver sur Leafly. Euh, j'ai pas fait beaucoup de recherches là, mais j'ai été capable seulement de trouver le Sweet Kush, pas le Sweet Irish Kush. Si on prend un Sweet Cush, encore là c'est plate parce que c'est pas le Sweet Irish Kush. J'aime pas ça vous en parler, mais c'est pas grave, je vais vous en parler pareil. Donc, le Quantum Cush il est fait avec du Sweet Irish Cush. Et ce Sweet Irish Cush là, il est fait avec du OG Cush. Donc déjà là, euh, un, deux, deux, euh, Le deuxième croisement, il y a le OG Cush. Donc, c'est quand même assez proche là, de, de notre variété ici. Là. Et le Sweet Cush, pas le Sweet Irish Cush. Donc le Sweet Cush, il est fait avec le OG Cush et le Sweet Toot. La dent. La danse sucrée. Je trouvais ça un petit peu intéressant. Euh, L'habitude, j'arrête jusque-là. Je ne veux pas trop descendre parce que des fois, ça ne sert un petit peu à rien. Mais le Sweet Tooth, il est fabriqué avec une Land Race. Hein, on sait le Land Race, c'est une pure variété qui a pas été, euh, qui a pas été bridée, qui n'a pas été euh, modifiée. C'est des Land Race. C'est des... des, des des cannabis dans les montagnes qui n'ont qui ont pas été modifiés par l'humain. Donc, le Sweet Tooth a été fabriqué avec un Land Race de l'Afghanistan, avec un Land Race de Hawaï et un Land Race de Népal. Donc, ils ont pris trois purs pour faire le Sweet Tooth. Donc, si on vient au Quantum Cush. merci, monsieur, c'est fait avec le Sweet Irish Cush et le Time Wreck. Et le Time Wreck, on va le décrire un peu. Le Time Wreck, c'est fait avec du Train Wreck et du Trinity. Trinity, là, j'ai rien trouvé là-dessus, mon chum. Mais le Train Wreck, j'ai plus d'informations là-dessus. Le Train Wreck, c'est fait avec... Écoutez ça. Ils ont pris un Sativa mexicain avec un Sativa thaïlandais. Ils ont fait quelque chose avec ça. Puis ce petit quelque chose-là, ils l'ont mélangé avec un Indica de l'Afghanistan. Donc ces trois choses-là en même temps, ensemble, ça fait train wreck. Et puis le train wreck avec le Trinity qu'on sait pas c'est quoi. Fait le Time Wreck. C'est le fun, hein? On... Je suis en train de vous mélanger, hein? Moi, j'ai mon petit tableau ici. C'est un petit peu plus facile. Un petit peu dé désolé. J'espère que, que ça a décortiqué un peu là, le Quantum Cush. Euh, Time Wreck, Train Wreck, euh, Sweet Irish Cush, Sweet Tooth. Des nouvelles variétés qu'on qu apprend euh, à découvrir, à connaître. T'es pas à découvrir, on ne peut pas l'essayer. Mais c'est pas grave. Quantum Couch, c'est quoi ça sent, c'est quoi ça goûte? mais ben, je vous l'ai dit, hein, ça goûte euh, le goût gazi, hein, le goût euh, du couche, le goût du diesel. Et quand on regarde sur le site de Leafly, là, euh, ils mettent les petits dessins de citrus, pas du tout. Euh, pepper, c'est le poivre, pas vraiment, là. Herbal, pas vraiment. Mais quand on lit dans le texte, dans la description... On, on lit qu'il y a un arôme là, terreux et sucré. Je trouve que ça goûte plus ça, là, terreux et sucré, comme dans le texte. Pas pareil comme les petits dessins. Merci, Mathieu. Quantum Couch. J'ai regardé un petit peu les nouvelles, euh, l'actualité. J'ai trouvé ça un petit peu... Euh ça intéressant, trouver ça drôle. Au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai pas pensé à ça. Je pensais que le Nouveau Brunswick euh, c'était.. Euh, ben, C'est collé sur euh, le Québec. Mais le Nouveau-Brunswick, je ne sais pas, ils ont piqué plusieurs îles, mais il y en a au moins une. Il y a au moins une île. Puis cette île-là, euh, elle a des petits problèmes. Euh, depuis que le cannabis est légal, les gens commandent du cannabis par la poste. Goût de couche, le goût de couche est là. Vraiment content de ça. C'est ça que Winman veut le goût de diesel, le goût gazy, le goût de, du couche. Pour ce qui est de la qualité, euh, c'est un beau cannabis, euh, je regardais avec ma loupe, un peu de tricône, mais ce n'est pas là, du Grel. <coughs> Mathieu prend toujours son cannabis à le même endroit, euh, au B.C. Euh, et puis je vois là, que c'est, euh, avec les deux, deux autres échantillons qu'il m'a donné, je vois que c'est une qualité... Là, euh, pas les mêmes couleurs que San Rafael, mais c'est goûteux. C'est la qualité de San c'est goûteux. Vous comprenez? Vous avez vu là, mon petit message là, euh, sur ma story de Instagram? Le texte que j'ai posté de l'irradiation. C'est ça. Là, ils disent que ça n'affecte pas euh, l'être humain, mais ça affecte le goût. Hein? Donc merci vraiment Mathieu là, pour euh, le Quantum Cush. Moi je le trouve fort. Je le trouve fort, il. Il m'endort. Il m'endort. J'ai fumé un joint de ça, comme je te dis, là, cet après-midi. Et puis il m'endormait. Euh, C'est pas, pas un défaut. Mais euh, il, il détend. Il détend. Donc je leur parler du nouveau monde qui a une île euh, qui s'appelle euh, Campo Bello. L'île Campo Bello. Ce qui est un petit peu plate pour ces gens-là qui se commandent du cannabis par la poste, ben le pont, c'est pas un traversier qui va porter la poste, c'est pas un traversier là, pour se rendre là-bas en voiture, c'est pas un traversier qu'on prend, c'est un pont. Et puis le pont, il n'est pas du Nouveau-Brunswick à l'île euh, de Campo Campobello qui est du Nouveau-Brunswick. Le pont vient du Maine. Le Maine, hein, on sait, c'est un état des États-Unis. Donc, si on est au nouveau module, il faut aller au Maine et prendre le pont pour aller sur l'île qui a environ 900 habitants. Mais le problème, c'est que Poste-Canada est fouillé par les douanes. Ça retarde euh, les activités de Poste-Canada. Et pour cette raison poste canada a demandé de ne plus envoyer de cannabis à l'île donc j'imagine le cannabis médicinal parce que la, le nouveau brunswick cannabis nouveau brunswick hein, c'est comment on appelle ça le, le, le la, la sqdc du nouveau brunswick n'envoie plus de cannabis là bas par la poste donc si t'es au Nouveau-Brunswick, sur l'île, tu t'es acheté un petit terrain sur l'île du Nouveau-Brunswick, à Campo Bello. tu pensais bien faire, entouré d'eau, paysage à couper du souffle, ils viennent pas te livrer de cannabis. C'est plat. Puis le pire là-dedans, ok, le pire là-dedans, là, c'est que... Il hey, faut que je trouve le petit bout. Il faut vraiment que je le trouve. J'ai trouvé le petit bout. Ce qui est drôle là-dedans, là, c'est que l'usage récréatif, le récréationnel, l'usage récréatif du cannabis est légal dans l'État du Maine. Ça, ça vient d'un article de la presse du 3 février sur Internet. Euh, donc, les autres, ils, ils vérifient. Ils vérifient, c'est leur travail. Euh, puis il y a plusieurs résidents là, de l'île qui, qui écrivent là, en bas, qui, qui donnent un peu leur opinion. Puis qui disent qu'ils aimeraient beaucoup ça qu'il y ait un traversier euh, du Nouveau-Brunswick à l'île du Nouveau-Brunswick. de Campo Bello. Donc c'est vraiment ça que je dois vous dire. Euh, on est chanceux au Québec, hein? Et on est chanceux sur l'île de Montréal. Hein? Ah, je suis très drôle, je suis très drôle. Donc c'est pas mal ça. Merci vraiment là, à tout le monde euh, qui m'encourage sur Patreon. J'ai sorti maintenant là, euh, le petit 3$. C'est le nom euh, pour pouvoir aller sur Patreon. 3$ seulement. 3$ seulement, vous voyez les vidéos d'avance. Euh, c'est une façon de soutenir la chaîne, de m'encourager. Euh, et puis celui aussi à 5$, il reste là. Celui à 5$, il va y avoir des vidéos là, vraiment exclusives euh, et aussi les lives, quelques lives. Mais celui à 5$, j'essaie de plus de récompenser. Je suis en train d'améliorer de, de, le Patreon, de le changer euh, pour, euh, pour vraiment vous remercier puis de, de, de donner le plus possible euh, à, au Patreon. Donc, allez voir ça mon Patreon, 3$. Euh, c'est 3$ américain et euh, 5$ aussi américain, donc euh, allez m'encourager, allez m'acheter un t-shirt, il m'en reste seulement 6, seulement 6 et puis euh, j'imagine qu'au mois de mars, je vais sortir un nouveau modèle de chandail, de t-shirt et puis euh, ça va super bien les boys avec Winman, on est déjà là, à 4400 abonnés sur YouTube, c'est super bon et puis... Euh, Instagram aussi, ça va très, très bien. 1200 abonnés. Et puis, je vais continuer à mettre plus de photos, plus d'informations euh, sur mon Instagram. Donne un pouce, s'il te plaît. Euh, C'est très important. Écris un commentaire. Et euh, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!